Bien, merci beaucoup. Je vais demander aux participants de, de cette table ronde, je crois très ronde, finalement, je vais vouloir me, me rejoindre. Euh, Joël Mécantard les a déjà présentés, je vais quand même refaire rapidement une petite, petite présentation. Euh, et puis, euh, avant, de, avant de démarrer, je voudrais partager deux ou trois idées. Oui, je vais... Euh, voilà, c'est la partie, j'allais dire, plus interactive de, de l'après-midi, on a beaucoup parlé, on a beaucoup expliqué, mais ce qui serait, je pense, vraiment intéressant, c'est que euh, le micro-circule, et à travers quelques thèmes que vous n'hésitez pas à, à, à prendre la parole et, et euh, à me le signaler Donc Romain Amazon, vous êtes le, le, le la chef de la Gazette des communes, Donc, vous voyez les choses d'un point de vue beaucoup plus large que simplement le RGPD, mais c'est aussi, aussi l'intérêt de, de, de cette, cette, cette contribution. Euh, pas, je euh, pas, je pas, euh, pas, Nicolas Boursero, vous, vous, euh, vous, vous, euh, vous êtes avocat et cabinet de conseil juridique, sur ces, notamment sur cette problématique, et issu de, de, de, de, de, de Nicolas Samar, vous êtes aussi euh, conseil juridique et euh, DPO, enfin DPD, vous euh, faites les services de DPD, vous êtes par ailleurs euh, mmh. trésorier de, de, de l'AFCDP, qui est l'association française des des correspondants pour la Liberté maintenant okay. euh, BD, qui est l'association à laquelle vous devez souscrire si, si vous considérez euh, rentrer dans cette dans ces fonction. C'est gentil, c'est obligatoire. Et, euh, et Daniel Boursier, vous êtes directrice en charge au CNRS et surtout très impliqué sur, les, les, les sur le programme Creative Commons. Euh, pardon, vous allez dire ça en français. Ah, <rire> <une marque. rire> euh, Coca-Cola n'est pas très <rire> D'accord. Donc euh, de Coca-Cola. Permettez, je vais m'asseoir. Je et... prends un micro qui marchera un petit peu mieux, désolé pour ceux qui n'ont pas entendu présentations. Euh, donc, le, le, le RGPD, finalement, pose de questions qui, qui en ont. Euh, et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'on rentre vraiment dans de nouvelles dans de nouvelles nouvelle problématiques sur des plans extrêmement concrets. Euh, et c'est vraiment ce qu'on va essayer de, de, de, de discuter aujourd'hui avec vous. Euh, moi, je voudrais quand même préciser deux ou trois petits points qui me semblent importants. La première, c'est que lorsqu'on parle de données, il faut qu'on arrête de regarder les données comme des matières premières. Les données, c'est un produit déjà. Lorsqu'on a une donnée, elle a été produite. D'ailleurs, la Latour, qui est un philosophe assez intéressant, parle, enfin, dit qu'on ne devrait pas les appeler données, on devrait les appeler obtenues. Euh, ce qui est tout à, fait, euh, tout, à fait, euh, tout à fait le cas. Ça veut dire que c'est un produit qui a un coût, c'est un produit dont on doit maîtriser euh, le cycle de production, d'autant plus que le Big Data, ce genre de choses, euh, rend d'autant plus nécessaire l'utilisation de données massives et donc la qualité de ces données. Euh, et c'est aussi un patrimoine qu'on doit valoriser pour l'optimiser. Le deuxième point, c'est vraiment, euh, et de ce point de vue-là aussi, un, c on parle vraiment d'enjeux euh, vraiment très important de, de démocratie, qui nous amène à repenser le territoire non plus en des termes patrimoniaux classiques, je construis un stade, je fais, ci, je fais ça, ça se voit les électeurs le, le voit, mais en termes de flux, et donc, c'est vraiment une nouvelle dimension qui, qui doit être abordée euh, qui doit être abordée à travers cette, euh, cette problématique des données. Vous allez voir que c'est très lié aussi aux, aux données personnelles, bien évidemment. Parce que derrière, ce qui se joue, c'est la question de la confiance entre euh, l'usager et son administration, entre le citoyen euh, et ses élus. Euh, et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est vital à partir du moment où vous avez des, des puissances qui, sont, euh, qui ne sont pas des États et qui sont pratiquement plus puissantes que les États pour imposer leurs conditions euh, à, à tout le monde. Donc de ce point de vue-là, le RGPD, c'est un jalon qui, qui, est, qui est extrêmement intéressant parce qu'il pose pratiquement les problèmes qu'on va se poser pour toutes les données. -à si on arrive à mettre en place à travers le RGPD des méthodologies, des manière de gérer la donnée qui soit saine, on va pouvoir l'appliquer de manière directe, directe à toutes les autres données qui sont produites sur le, qui sont produites sur le territoire. Et, et on sait à travers le RGPD que virtuellement, toute donnée est une donnée personnelle quand on, quand on y pense. Euh, mais en même temps, je mis en avant les aspects paradoxaux finalement de, de, de la transformation numérique, on en a parlé, c'est la transparence mais la protection, comment est-ce qu'on est qu gère tout ça, mais aussi la vitesse d'adaptation, euh, il faut aller très vite, il faut économiser, il faut les matérialiser. mais comment est-ce qu'on fait pour digérer cette, ce, ce changement, est-ce que c'est même possible de digérer ce changement Alors là, quelles, sont, quelles sont les questions qu on va essayer de, de, dont on va essayer de, de, de débattre aujourd'hui euh, et, euh, et je voudrais tout de suite demander à, à Nicolas, parce qu'on a plusieurs Nicolas, mais euh, Nicolas Sotro de, de nous poser le, le décor sur le plan euh, sur le plan euh, juridique euh, à travers toutes les très différentes obligations qui, qui incombent euh, aux, aux collectivités. Alors, euh... Merci. Euh, les, les propos que je m'adresse ne sont pas seulement ceux d'un technicien du roi ils sont le reflet de d'un parcours universitaire, de praticien, d'élu, et qui permettra un peu de, de prendre un peu de, de hauteur sur, sur la situation. Euh, comme, comme joël Mécantard l'a rappelé euh, tout à l'heure, il y a une, une situation de tension permanente qui existe depuis désormais 40 ans entre l'exigence de transparence et l'exigence de protection des, des données personnelles dont les jalons ont été posés euh, dès 1978 en France. Sur les aspects euh, de transparence, euh, Joël a cité euh, la loi 78 sur l'accès aux documents euh, administratifs, On a dans le même registre, l'exigence de motivation des décisions administratives euh, à cette époque, et dans le même temps, donc, des, des, des exigences de sécurité en matière de protection des données à caractère personnel, à l'époque on parlait de, de données nominatives, euh, et l'institution d'une institution de contrôle. Ce, ces institutions-là, que sont ces deux, deux lois, ont évolué avec le temps, au gré des évolutions de la société, euh, avec une, une première transformation qu'on peut relever euh, au début des années 2000, euh, sous la conjonction de deux directives, une directive en matière de réutilisation des données publiques, euh, et une directive également... Euh, en matière de protection des données personnelles, mais laissant la possibilité à chaque État d'adapter, hein, puisque c'est l'essence même des directives. Aujourd'hui, le paradigme change, euh, prenant en compte finalement euh, ce que le citoyen demande. Une demande de transparence euh, qui équivaut, euh, qui, euh, qui s'intègre plus dans un... un une volonté de contrôler le politique et la décision administrative. Transparence s'inscrit également, et c'est aussi de cette manière-là que l'Union européenne a conçue, comme un moyen de développement économique, et la donnée constitue une ressource économique à ce titre. Donc dans l'idée de transparence, on a finalement ces deux, deux pieds, l'un qui concerne le registre de la démocratie, l'autre qui concerne euh, le registre de la croissance et du développement de la société de, de l'information euh, comme, euh, comme source de, de richesse. Non. Je disais changement de, de paradigme euh, sur deux aspects, tant sur la transparence que sur euh, euh, l'aspect protection des données personnelles. En matière de transparence, la on a eu une succession de lois ces dernières années qui ont accéléré, euh, que ce soit euh, en matière de transparence de la vie publique, avec euh, la création d'une institution euh, dédiée, exigeant davantage euh, de respect d'obligations déontologiques de la part euh, des élus, avec publication de déclarations d'intérêt. Euh, on a également une ouverture en matière de marché public, avec l'obligation également de rendre public un certain nombre d'informations et puis on a cette cette loi dont on présentait depuis un moment donné qu'elle allait aboutir mais il fallait encore la consacrer qui est la loi pour une république numérique qui a posé quand même un principe important qui est que une information euh, communicable est une information publique sous réserve ensuite euh, de différentes euh, Obligations, sous réserve euh, que les données personnelles qu'elles contiendraient soient euh, anonymisées, euh, par exemple, et euh, la publication de intervenir pour des questions de respect de la vie privée, avec une articulation qui se fait avec la loi informatique et liberté, aujourd'hui euh, qui euh, est en, en, en examen devant le Conseil constitutionnel, prend en compte les, les modifications intervenant. Euh, par le par le règlement européen et ce règlement européen euh, change notre rapport en tant que notre rapport en tant que citoyen mais autant que euh, qu'institution euh, à la protection des données personnelles vous étiez en tant qu'institution et entreprise dans une position finalement euh, on va dire d'attente de retrait dans la mesure où les seules obligations qui nous incombaient étaient de transmettre des déclarations à la Cour, d'attendre le retour de la prime, et finalement, une fois que ces obligations satisfaites, chacun se considérait comme ayant euh, réalisé sa mission. Or, aujourd'hui, très clairement, euh, on a inversé les choses avec une logique de responsabilisation qui est de dire par principe... Euh, il n'y a pas euh, d'autorisation à solliciter auprès de l'ACNIL. De la on responsabilise les acteurs, vous euh, tenez un registre, vous en assurez le suivi, on vous accompagne, que ce soit la l'ACNIL, que ce soit par la désignation d'un délégué euh, au, au, à, la, à la protection des, des données personnelles, et euh, vous assurez le suivi euh, de euh, ce registre des euh, violations de la protection des données personnelles. Voilà aujourd'hui le cadre qui est, qui est posé, une réflexion naturellement qui, qui inscrit la transparence et la protection des données personnelles en tension, mais je pense que l'idée sous-jacente qui a été exposée tout à l'heure par, par nos deux même trois intervenants, c'est de dire que finalement il y a une compatibilité entre, entre les deux et si on doit la relier par un dénominateur commun, c'est l'exigence de démocratie et de liberté. Je suis euh, un élu local, ou un DGS, ou un employé... De... Comment est-ce que je fais pour gérer toutes ces régulations, euh, réglementations euh, parfois contradictoires Alors, première chose, ne restez pas seul. Euh, il y a différentes euh, manières de, de, de gérer euh, les choses. Il y a des associations, il y a euh, des avocats, il y a des juristes qui sont là pour vous accompagner à mesurer l'étendue de vos obligations, euh, vous accompagner dans la mise en œuvre du RGPD, que ce soit euh, l'établissement du registre, l'identification des données sensibles, euh, la, identifier quelle est la meilleure manière d'avoir euh, un délégué pour la protection des données, est-ce que c'est de l'internaliser, est-ce que c'est de l'externaliser euh, à plusieurs, euh, d'échanger voilà, Si j'avais d'abord un, un premier conseil à donner euh, aux élus, c'est euh, d'une part euh, n'ayez pas peur et deuxième part soyez accompagnés. Bon, ce qui sera intéressant, c'est justement d'avoir la parole de l'élu. Il se trouve que nous avons euh, une vidéo d'Anne Le Dérin, qui est une vice de de Internet, mais surtout les raisons de, de la ville d'Orban, qui est en train de lancer le projet, ou qui a lancé le projet de mise en œuvre du RDPD. On rentrera ensuite dans les détails pratiques avec euh, Nicolas Sama. Bonjour à toutes et à tous, je regrette vivement de ne pas être à Dijon avec vous. J'aurais aimé faire un Van dijon mais c'est un petit peu compliqué. En tout cas, je, je tenais, et, et Florence dumont également, à ce que je puisse un petit peu partager avec vous les, je dirais les, les avis, les, les opinions, les enjeux sur le RGPD. On a, on a travaillé un petit peu là-dessus avec le Van. Alors pour moi, le, le, le RGPD, finalement, c'est une opportunité. C'est une opportunité qui est double, à la fois pour le citoyen, puisque le RGPD, dans le règlement européen sur la protection des données à caractère personnel, a pour objectif de donner plus de droits aux citoyens, et notamment un droit de regard sur ces données, les données qui sont collectées dans les différentes structures, et notamment les collectivités territoriales. C'est également pour moi une, une opportunité pour les collectivités territoriales de pouvoir mieux gérer la sécurisation des données collectées sur les citoyens et notamment mettre en place une vraie politique de, de sécurité numérique en relation directe avec le responsable informatique ou pour les plus grandes villes la DSI. Euh, globalement, le 25 mai, le RGPD doit être mis en application. Cependant, la CNIL l'a dit à plusieurs reprises, et donc ben je tiens à rassurer ceux qui n'ont pas encore bien avancé sur le sujet, ce qu'il faudra prouver à partir du 25 mai, c'est évidemment que les démarches ont été entamées pour se mettre en conformité. Le recrutement d'un DPO, la mise en œuvre totale du RGPD n'est pas exigée, heureusement pour nous, le 25 mai. Ceci dit, je regrette euh, malgré tout que, euh, comme d'habitude, les collectivités territoriales sont exemplaires, elles sont tellement, euh, euh, je dirais, euh, euh, volontaires et sérieuses dans la mise en œuvre des règlements généralement on est euh, mis à contribution en premier lieu. Euh, je regrette, et je pense qu'on sera plusieurs élus euh, présents dans la salle euh, avec vous là-bas à le noter, il, est, il a été dommage sur le dossier du RGPD de ne pas avoir été accompagné en amont par les services de l'État, et que finalement on a découvert assez tardivement ce règlement européen, et qu'on a dû euh, trouver des solutions pour le mettre en œuvre, un petit peu livrés à nous-mêmes et tout seuls. Ça, c'est un petit peu regrettable sur d'autres projets futurs. Nous, et en tout cas moi, le message que je passerai, c'est, si possible, euh, à l'État nous pouvons nous accompagner et ne pas nous laisser euh, livrer à nous-mêmes. Alors, les élus et les collectivités, elles sont des structures qui s'adaptent très vite, qui sont plutôt volontaires pour se mettre en conformité. Nous le prouvons en ce moment avec la mise en œuvre du RGD et qui finalement deviennent moteurs et exemplaires dans l'application du rgbd euh, qui devra toucher toutes les structures, hein, je le rappelle, de, de la société, que ce soit les PME, PMI, les associations, l'administration publique. Nous aurons été les premiers, nous les collectivités territoriales, à le mettre en œuvre. Et donc à ce titre, euh, je pense que ça devrait être reconnu à ce niveau-là, de notre engagement à la fois volontaire mais aussi financier, puisque ça a des conséquences. Une des conséquences de la mise en œuvre du RGPD est notamment les incidences sur la gouvernance de nos collectivités, qui n'est pas neutre. Alors, à mes collègues qui sont là et qui m'écoutent, que ce soit à la fois les élus locaux de toute la France, mais aussi les services qui travaillent pour ces collectivités, il faut, à mon avis, avoir un petit, un, quelques réflexes pour que le RGPD et mise en œuvre se fassent au mieux. Le premier, c'est de penser transversalité. Il faut absolument que la protection des données à caractère personnel concerne tous les services d'une collectivité locale, et pas seulement en faire un sujet, et ce sera mon deuxième conseil, ne pas faire du RGPD un sujet informatique. Donc transversalité, ce qui veut dire que le service informatique fait partie du projet RGPD, mais n'est pas le seul à porter le RGPD. Euh, tout, toutes les directions, tous les services sont concernés, euh, que ce soit le CCAS, que ce soit euh, les ressources humaines, euh, l'urbanisme, euh, tous les services de collectivité sont concernés. L'informatique n'est qu'un acteur parmi d'autres et un moyen pour faciliter la mise en œuvre, peut-être, du RGPD. Ensuite, je pense, troisième conseil, c'est de monter le RGPD au niveau le plus haut de la hiérarchie de la collectivité, c'est-à-dire au niveau du secrétaire général ou du directeur général des services. Pourquoi Puisque ça donne une, je dirais une, une responsabilité qui est réelle, le RGPD a des conséquences très très fortes sur la responsabilité pénale du maire et du DGS, le fait de monter le plus haut niveau de la hiérarchie fait que tous les services mesurent l'enjeu et ça devient finalement une responsabilité pleine et entière du secrétaire général ou du DGS. Enfin, enfin le quatrième conseil que j'aimerais euh, par expérience hein, euh, sur le RGPD, c'est de ne pas avoir peur d'en parler et de solliciter, d'interroger l'intercommunalité. Puisque finalement, le RGPD peut facilement prendre moins d'ampleur, avoir moins d'impact sur une collectivité locale comme une commune, notamment une petite commune, si elle est partagée avec l'intercommunalité. Et donc il ne faut pas avoir peur d'en parler au DSI, au DGS, à, au président d'une intercommunalité en disant « bah moi je suis une petite commune, je ne sais pas comment gérer la RGPD ». Ça permet de mutualiser les moyens et finalement de réduire les coûts, ce qui est quand même l'objectif final, vu euh, les finances dont nous disposons pour la mise en œuvre de ce règlement européen. Euh, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et ensuite, Bien entendu, moi je ne suis pas avec vous, mais par la pensée j'y suis, le 25 mai à Dijon, euh, l'idée c'est au-delà finalement de la, des débuts de la mise en œuvre du RGPD, c'est de penser à faire un bilan, où est-ce qu'on en est de cette mise en œuvre, et puis surtout des incidences, des conséquences, puisque vu l'Internet est là aussi pour vous accompagner et vous conseiller dans la mise en œuvre et la, la mise en conformité du, de nos collectivités face aux RGPD. Je vous souhaite une très bonne réunion à Dijon. J'aurais énormément aimé être avec vous et je suis par la pensée et je vous souhaite une bonne réunion de travail. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous. je veux pas. Alors, Nicolas, comment est-ce que vous, vous êtes le praticien de RGPD Comment ce que vous réagissez à ce, ce que tu veux dire euh, Anne que, Comment se passe le ces projet C'est enfin, quoi la vraie vie alors, alors, il y a la vraie vie qui est juriste aussi. Là. Quand j'entends, on, on nous a près vu le, le règlement européen, on va refaire quand même un petit historique qui a été fait par pont tout à l'heure. Donc, en 1974, on a un journaliste du monde qui révèle un projet qui s'appelle Symphérie, qui est le fait d'interconnecter tous les fichiers publics avec le meilleur des identifiants franco-français, le NIR. Quatre ans plus tard, on a loin de informatique de liberté non pas la première loi au monde de, générique de protection des données à caractère personnel, la deuxième, puisque les Allemands nous ont précédé d'un an, mais la première avec une autorité administrative indépendante chargée du contrôle, du respect de cette loi. En 1995, on a une directive européenne de protection. La loi informatique et liberté est modifiée pour la transposer en 2004. Et il y a presque dix ans, les travaux de la Commission européenne de révision de cette directive ont commencé. Ce qui veut dire que ce règlement, en fait, les praticiens, ça fait 8 ans qu'on l'attend. Nous, on est sur les starting bloc. Donc, on ne peut pas dire on est au courant euh, depuis, la, depuis, depuis les mises à jour sur mon smartphone euh, le 24 mai. Oui, en fait. à la, à la limite... Euh... Oui, gens qui sont là, qui sont tous d'ailleurs pas au moment où la loi a été votée. Euh... Alors, alors, mal, alors, alors, non, alors parce que, non, mais voilà, non il non y, y a quand même des, des, un contexte à, à remettre. Euh, euh, et c'est vrai aussi pour le privé, hein, c'est pas. Euh, et on parle de changement de paradigme et pas de révolution, puisqu'en fait, les principes du règlement européen existent depuis 40 ans. Donc en fait, ça fait 40 ans, entreprise privée ou collectivité, qu'on aurait dû mettre en place des règles de gouvernance pour respecter ces principes. Alors pourquoi aujourd'hui, et encore une fois aussi bien dans le privé que dans le public, on prend plus au sérieux cette réglementation Effectivement, le premier changement de paradigme, c'est le bâton. Et puis, il y a aussi une philosophie du, du, du texte qui a été précisée par, par Nicolas tout à l'heure, c'est on considère qu'en tant que chef d'entreprise ou en tant que maire, eh bien, je suis un bon père de famille responsable. Et donc la responsabilisation repose sur le principe, alors je vais devoir également employer un terme anglais, parce que la traduction française de responsabilisation n'est pas très euh, juste et, et précise, de, de, de l'accountability, c'est-à-dire la capacité de démontrer par la documentation que l'on a tout fait pour être conforme. Et c'est ça le grand changement de paradigme de ce règlement européen. Effectivement, avant, on considérait qu'une fois qu'on avait fait sa formalité auprès de la CNIL, on avait décrit son traitement. Et vu qu'on avait décrit, on s'était posé deux-trois questions de conformité, et on était conforme, et on oubliait sa déclaration et la vie du traitement, ben, qui vit, qui se modifie, et qui parfois même disparaît. Et donc, pour revenir dans la, le pratico-pratique, eh aujourd'hui, la première chose à faire, c'est de nommer un pilote. Alors, le pilote en, en collectivité locale, c'est facile, il est obligatoire. Depuis euh, minuit, vous devez avoir désigné un délégué à la protection des données auprès de la Ça prend 5 minutes sur le site de l'ACLIM. Ça, c'est du pratico-pratique. Ça, c'est déjà fait N'hésitez pas à intervenir. avant. Hein, Après, ce DPO, eh bien, il faut qu'il ait la compétence eh bien, ouais. en se formant ou en s'appuyant sur de la mutualisation au niveau de la comité d'agglomération, au niveau d'un minimum, au niveau peut-être du CDG, du centre de gestion, qui a mis en place un service de dépôt externe mutualisé. Donc en fait, trouver une tête de réseau dans votre région, dans votre territoire, qui peut changer d'un territoire à l'autre. Et ensuite, il y a des experts comme nous, extérieurs, soit juristes, cabinets de conseil, avocats, mais également associatifs avec FCDT, qui est donc l'Association française des correspondants de données personnelles, où je suis administrateur. Une fois que vous avez nommé ce chef d'orchestre, qu'il soit interne ou externe, mutualisé ou non, et bien après il faut dérouler une mécanique qui en somme est une mécanique de qualité. Mon premier matériau c'est quoi C'est de savoir quelles sont les données que je collecte et que je traite chez moi. Et donc c'est le fameux registre, on appelle, le règlement on appelle ça le registre des activités de traitement. Et donc c'est pas un, un recueil, un sanctuaire, c'est bien un outil dynamique qui va vous permettre de connaître les flux de données que vous avez chez vous et de mettre en place des actions de mise en conformité au fil de l'eau. Et voilà, Le deuxième grand changement de paradigme, c'est en fait la mise en place d'une gouvernance avec un vrai chef d'orchestre. Et je rejoins les, les propos de la mère de Vannes. C'est un sujet transverse. Ce pas un sujet pour les juristes à 100%. Ce n'est pas un, un sujet pour les informaticiens à 100%. C'est un sujet qui concerne toute la collectivité, tous les services de la collectivité. Et donc, le chef d'orchestre doit être capable de communiquer, d'évangéliser et d'accorder les violons de tous les services et les directions. Oui, je voudrais poser la question est-ce que est qui a démarré ou participe à, une, à un projet RGPD ou a commencé à regarder le sujet parmi vous N'hésitez pas à lever la main. Commencez à regarder. <rire> Commencez à regarder. Est-ce que voilà je vais, je vais, je vais un peu. Est ce que vous faites à regarder. Ah oui et est-ce que ça vous semble, quelque... enfin, parmi ceux qui n'ont pas regardé de manière générale, est-ce que ça vous semble quelque chose de totalement insurmontable, encore une complexité de plus qui nous tombe sur le coin de la figure, ou est-ce que vous vous dites, bon, on va le faire, ça, ça va être compliqué C'est la loi. C'est la loi, d'accord, enfin, il y a beaucoup de choses que la loi demande de faire et qu'on ne pas. Voilà, fait pas. D'autres remarques Le CTG21, propose... En fait, le CDG 21, 21 a envoyé à ses affiliés une proposition de mutualisation avec le CDG 54 pour ses communautés. Ah. On est en attente... Ce que je dis là, c'est que le CDG 21 a envoyé une proposition... la structure de mutualisation a envoyé une proposition de partage avec le CD54, c'est ça CDG. CDG. Au Chône, avec le CDG54, pareil. Mais si on est là, j'ai envie de vous dire qu'on s'en préoccupe et que la loi arrive. Moi, je Monsieur le Président des maires ruraux de Haute-Saône, euh, ça a été bien précisé, précisé au départ. Les métropoles, elles sont prêtes, elles ont les techniciens, pas nous. Donc nous, ce qu'on a besoin, c'est la liste de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire, de ce qu'on faisait jusqu'alors et qu'on ne peut plus faire. C'est la liste des données qu'on a sous le coude et qu'on doit faire disparaître. C'est peu à bas. Voilà, c'est de ça qu'on a besoin. Toutes les communes rurales sont démunies par rapport à ça. On, on entend plein de généralités, merci à vous tous. mais. Et à un moment donné, il faut qu'on rentre dans le concret. Et une fois de plus, ces lois, c'est les mêmes pour Paris, pour les métropoles et pour les communes de 100 habitants. Et on n'est pas prêt. On a envie de le faire, mais on n'est pas prêt. On a besoin de choses claires, nettes, écrites, précises. Voilà. Point. Vous avez le site, je permets d'intervenir. Alors, excusez-moi, il faudrait le micro, notamment pour l'enregistrement, parce que sinon, euh, les amis qui attendront ultérieurement. Après, après, après j'ai la voix qui porte. Oui, Qu'elle oui, organe. Le Je me permets. Euh, pour ce qui est, en tout cas, des obligations euh, que, que vous voulez voir, à Rogény, donc j'interviendrai tout à l'heure euh, sur les publiques. je ne me suis pas Vous avez le site de la CNIL. Le site de la CNIL, il ne faut pas hésiter à aller dessus c'est une mine d'informations, il y a énormément d'informations sur les obligations liées pour les collectivités, aussi pour les entreprises, et vous verrez un certain nombre d'outils qui vous sont mis à disposition, et notamment quelque chose qui va certainement être évoqué, c'est le registre des données, des traitements des données personnelles, c'est la pierre angulaire du RGPD, c'est-à-dire que vous devez cartographier l'intégralité de vos données personnelles, et vous verrez que vous avez des exemples de ces registres à tenir. Ce sont des fichiers Excel. Il n'y a rien de compliqué. Tout le monde sait utiliser plus ou moins Excel. Et vous allez simplement effectivement à cartographier les données. Ça prend du temps. Mais vous avez quelques outils qui vous sont offerts sur la guille. Alors après, je sais bien, si on vous le dit pas, vous ne pouvez pas le savoir. Mais n'hésitez pas à aller sur le site de la guille. Oui, oui, alors, euh, moi j'ai ma, ma casquette FC+, j'ai aussi une casquette euh, de service de dépôt externe mutualisé et d'éditeur d'une solution euh, pour tenir le registre. Et, euh, il, il existe une dizaine hein, de, de solutions en Europe euh, sur le sujet. Et, euh, et un, un registre en mode logiciel, l'avantage par rapport à un fichier Excel, c'est que vous avez, que vous avez, que vous avez euh, une garantie de l'intégrité des traitements que vous avez cartographier une garantie du suivi des modifications que vous allez effectuer sur ces traitements, et vous avez une gestion du workflow de toutes les, les tâches de mise en conformité, et donc vous avez un outil de gouvernance qui à la fois va centraliser toutes vos documentations, puisque pour chaque traitement, vous allez avez, vous avez lier les contrats de sous-traitance, vous allez lier les formulaires de collecte des données, leur conformité ou non, et en cas de contrôle de l'autorité, eh bien, vous allez avoir un outil qui centralise donc votre documentation. On retrouve le principe de la comptabilité et en même temps des outils euh, collaboratifs où vous allez avoir des différents profils pour pouvoir vous y connecter de manière sécurisée. Donc il existe des outils euh, spécialisés dans la mise en conformité et surtout la gouvernance de cette conformité. Il une question intéressante que vous posiez, monsieur, qui était vraiment le, le fait que l'État y va. Pas que là-dessus, as-tu euh, pas peur? Euh, localement, comment est-ce qu'on suit? Comment est-ce qu'on fait pour, pour amortir tout ça? Ou vraiment, est-ce que, que tu disais là-dessus? Oui, merci. Euh, de, de ma position d'observateur, de, de journaliste, effectivement, ce qu'on voit, et euh, en, en ce sens, euh, l'élu de Vannes avait à la fois raison et tort, euh, c'est que d'une part, euh, en pratique, tout le monde est informé et l'information a été donnée de cette transformation. Ça c'est vrai, l'État a, a communiqué la communiquer. il y a une structure qui est en place entre l'État et les collectivités qui s'appelle Décante, et c'est le programme de développement concerté d'une administration numérique territoriale, où les services de l'État et les associations des VU échange sur le programme numérique des années à venir. Donc là, il y a un agenda de 2018-2020 qui prévoit euh, toutes les évolutions euh, numériques à conduire entre l'État qui veut absolument euh, numériser son administration pour euh, se défaire d'un maximum de tâches, dont beaucoup vont reposer sur les collectivités. Euh, et dedans, il y a plein de données. Et dedans, évidemment, il y a plein de données. Et ensuite, ce programme-là, il est extrêmement riche, et tout tombe en 2018, parce que le 25 mai, là, euh, vous êtes plusieurs à dire que vous vous mettez à réfléchir de, sur le RGPD, mais en réalité, ça entre en vigueur aujourd'hui. Donc vous devez déjà être en place au 27 mai. Mais ça va être suivi en octobre de l'obligation pour toutes les collectivités de plus de 3 500 habitants d'ouvrir leurs données publiques, puisque l'open data devient obligatoire en 1er octobre. Dans la fumée il y a l'obligation de l'open data spécifique au marché public. Vous avez en parallèle, pour le mois d'octobre aussi, le, euh, la dématérialisation des marchés publics et au mois de novembre, la dématérialisation de l'urbanisme. Et évidemment, tout ça, c'est un programme qui est colossal pour les collectivités locales, et évidemment pour les plus petites collectivités locales, qui n'ont pas les moyens ni de, de, de simplement euh, recevoir l'information et encore moins, de la traiter et de la mettre en œuvre euh, à leur propre niveau. Et du coup, c'est une question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour mettre en place de tels programmes qui vont en réalité impacter des niveaux de collectivité tellement différents euh, Parce qu'il y a 40 000 structures publiques, en réalité, qui doivent mettre en œuvre ce genre de mesures, avec euh, un secrétaire de mairie uniquement, et puis euh, les élus euh, qui, qui sont autour, euh, ou très peu d'équipes alors là se pose la question euh, des mutualisations les centres de gestion euh, sur le RGPD certains ont commencé à, à se porter candidats pour être, offrir une mutualisation mais pas tous les intercommunalités devraient jouer ce rôle de mutualisation de telles tâches numériques parce que pourquoi euh, chaque commune membres d'une interco, euh, devraient reproduire euh, euh, les mêmes actions qui, en fait, pourraient être mutualisées euh, au niveau de l'intercommunalité. Et puis, euh, je voudrais peut-être ajouter euh, un élément qu'on n'a pas encore évoqué. Là, on parle du RGPD avec les données personnelles traitées en provenance des usagers, de vos administrés, oui. mais n'oubliez pas là. vos agents, parce que les données personnelles de vos agents, elles rentrent dans, évidemment dans le cadre du RGPD. Et on a, on a publié un article sur le site de la Gazette des communes hier, qui doit encore être à la limite du site, où on a enquêté sur ce volet RH du RGPD et on se rend compte qu'il est très rarement pris en compte, mais vraiment très, très rarement pris en compte. Et c'est d'autant plus important que là, on n'est pas simplement dans une relation avec des citoyens, euh, finalement qui est assez habituelle, mais en termes de management, euh, ça change la relation de ce qu'est l'employeur avec ses agents et les agents qui sont en droit de demander communication dans toutes leurs informations. Donc, structurellement, euh, ça change beaucoup de choses. on finira pas, les... de faire C'est là, une fois de plus, c'est une loi qui ne nous oblige pas, mais qui nous fait comprendre que la mutualisation et que la communauté commune, c'est drôlement bien à notre place. Pas. Et, et on est en plein dedans. Tous les schémas sont comme ça en France. Euh, vous prenez, excusez-moi je donne un, un, petit, un autre exemple, euh, on, on, est en train, on combat actuellement sur le transfert obligatoire de compétences au assainissement. Ça fait des années que les maires se sont organisées pour ça. Mais aujourd'hui on nous dit, ah, si c'est la commune qui porte le projet, il n'y a plus l'agence de l'eau, vous êtes plus. Il faut passer par la communauté de communes. C'est tout comme ça. Et nous on est vente-vous contre ça, aujourd'hui. On se rend compte que les communes veulent quitter une communauté de communes pour aller dans cette à côté, ou une communauté d'Ablot, c'est pareil. C'est en fait, toute la ruralité qui est mise à mal à travers toutes ces lois. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Et, et ça va remonter des 30 000 communes de France qui ont moins de 3 500 habitants et qui ne sont pas assez considérées à tout moment de l'année. Pas du tout responsable, peut-être. Ah ouais, ouais, pas pas responsable. Oui, mais... responsable politique. La seule chose, chose qu'on peut dire, c'est qu'on est, qu est d'accord avec ce que vient de dire Jean-Paul, qu'il y a une forme de centralisation accélérée yes. avec le numérique euh, depuis euh, maintenant une bonne dizaine d'années, et qu'elle est au, dé... au, au mépris, mais un mépris involontaire, bien sûr, je ne vais accuser personne, non, mais c'est une histoire d'organisation, de volonté d'aller vite, de modernisation, mais euh, sans prendre en compte du tout ces spécificités. Et je pense que d'ailleurs, les petites communes pourraient être celles qui, aillent, qui, et on va le ensemble, qui vont le plus vite sur ce sujet-là, parce que c'est peut-être vous qui êtes capable de le faire avec un peu de coordination, de mutualisation, pas nécessairement intercommunale, parce qu'en fait, c'est des mutualisations moyennes qui peuvent se passer à des échelles différentes, comme vous l'avez fait pour les sites de, les sites de, les sites de ville, avec, vous savez faire avec vos associations, etc., donc euh, je pense qu'il faut montrer au contraire que pour vous c'est peut-être encore plus simple, d'autant plus que les agriculteurs, si je me permets, sans associer la moralité à l'agriculture, la parce que Dieu, Dieu sait que c'est... Ce serait une erreur. Ce serait une erreur, et je la connais bien. <rire> mais euh, malgré tout, pour les agriculteurs, la question est posée aussi hein, quant à leurs droits, etc. Et Pareil. donc euh, ils, vont, ils vont avoir besoin de beaucoup d'aide, et ils vont interpeller probablement les collectivités aussi. Parce que c'est devenu comme une logique de service public, cette histoire. Juste pour peut-être revenir sur les aspects propres d'implémentation du RGPD, et Nicolas, et Nicolas, je vais bien intervenu quand même chose, il faut voir quand même qu'une bonne partie des, des, des obligations du, du RGPD sont quand même atténuées par, par la réglementation, par le fait que c'est accomplissement de mission du service public, et donc les obligations ne sont pas aussi, aussi importantes qu'elles ne seraient pour les entreprises enfin pour des organisations privées. Euh, et que le part, la CNI a mis en place des espèces de, de pro si vous voulez sur les grandes fonctions. Ce qui fait qu'il y a quand même toute une grande partie des processus classiques des administrations et des, des mairies qui, sont, qui, qui vont être un peu euh, automatisés d'une certaine manière. Donc euh, l'intérêt d'un point de vue politique, ne va pas être tellement de, de se battre sur ces aspects-là, mais plutôt de faire vivre justement, et c'est la deuxième partie du débat, de, de la valorisation des données qu'on génère sur le territoire. Euh, mutualiser des procédures et de la conformité, c'est pas très passionnant fondamentalement. Euh, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir comment est que vous appropriez les données, comment est-ce que vous les utilisez pour faire vivre votre territoire. tout à l'heure. Alors, alors effectivement, le, le, le lorsqu'on n'a rien fait depuis 40 ans, est, le, le travail était énorme. Mais lorsque vous commencez votre cartographie, vous vous rendez compte aujourd'hui, la différence qu'on voit entre les audits informatiques libertés qu'on faisait il y a quelques années, et les audits RGPD qu'on fait depuis deux ans, on fait depuis deux ans, eh bien, c'est que on, on gagne en, en performance dans l'entreprise ou dans la collectivité. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsqu'avec le RGPD, avec tous les partenaires, des partenaires sectoriels, vous faites des échanges non sécurisés avec des mails, avec des pièces jointes non sécurisées, avec des fichiers Excel, avec X colonnes de données à caractère personnel et que vous passez via des plateformes sécurisées qui ne vous coûtent pas plus cher et bien vous pouvez arriver dans certains je pense à une structure de 200 salariés et bien vous gagnez sur une personne en charge de 100 partenaires sectoriels vous gagnez deux jours par mois plein en changeant des process donc vous sécurisez vos données vous diminuez le risque juridique et vous gagnez deux jours par par mois sur un profil utilisateur. Et si vous démultipliez ça dans différents secteurs, eh bien en fait, l'argent que vous allez investir dans la mise en conformité, il faut voir que c'est encore une fois transverse, comme le disait le, le maire de Vannes, c'est transverse, et on est dans un processus qualité. D'ouverture des données, qui, qui est quand même le, le sujet qui, qui, qui se profile derrière tout ça, il y a un aspect aussi qui est très important qui est l'aspect de la, de, la, euh, de la pédagogie qu'on doit faire autour de tous ces sujets. C'est d'ailleurs ce qu'on qu essaye de faire un petit peu aujourd'hui. C'est à dire que pour, que pour que vous puissiez être, pour que le responsable, puisque le maire et le DGS vont être les responsables, in fine, même pénalement, de, de, de, de respect de cette, de cette, de cette, de cette réglementation, euh, ils dépendent complètement des gens qui sont du métier, qui sont sur le terrain. Il faut vraiment penser à sensibiliser tout le monde dans votre organisation. Pourquoi Parce que si jamais un incident se produit, une fuite de données se produit, le maire, le DGS vont être responsables. Mais si la personne qui est en charge de ces qui a, qui a causé cette fuite, ne n'est ne, même pas au courant, elle ne va pas pouvoir la notifier et va donc mettre tout le monde en danger. Donc il est vraiment important de, de, de communiquer le plus largement possible autour de cette, de cette, de cette, de cette réglementation. Pour terminer, euh, et, et euh, je voudrais passer la parole à, à Daniel Boursier parce que euh, ce qui nous semble, c'est que derrière tout ça, on parle beaucoup de données personnelles. Tout ça, c'est moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi. Mais est-ce que c'est réellement le sujet euh, Est-ce qu'on est qu parle d'abord, est-ce que la notion de, est-ce qu'on est propriétaire de ces données C'est pas du tout évident. Je ne suis pas propriétaire de mon ADN, par exemple. Euh, et euh, et d'autre part, de ce dont on parle, c'est de cette collectivité et de, de partage de bien commun. Et il y a une, une dimension qui est absolument très très importante qu'il faut qu'il qu faut aborder. Merci. Merci beaucoup de laisser la parole. Euh, donc moi je voulais dire en fait trois mots parce que je crois qu'un certain nombre de choses ont été dites. Enfin, quand je, parle de, je reviens sur le RGPD parce que je trouve que c'est pas un hasard si euh, actuellement, enfin j'ai vu ce matin dans les kiosques quand j'attendais le train, il euh, n'y a pas un journal qui n'a pas euh, parlé de ce RGPD. Moi je, je me demande dans tous les textes qui sont sortis euh, depuis un certain nombre d'années, je ne vois pas un texte qui est suscité, alors au niveau français, mais aussi au niveau européen, autant d'émotions. Et je trouve que c'est quand même très intéressant que tout d'un coup, euh, il y ait une prise de conscience, où tout le monde se plaint d'une sorte d'impuissance démocratique, mais là, euh, ce qui est très intéressant, c'est que ce texte, qui a effectivement fait l'objet de, de une, toute une élaboration... Euh, de, enfin, avec plusieurs étapes. Euh, moi, je, je, je dirais qu'effectivement, il y a ça, Paris, mais bien enfin, en 70, le premier texte, c'était quand même en, en Allemagne, le Parlement de S, en 70, le premier texte sur la vie privée. C'est quand même intéressant de voir que tout ce processus, ça fait donc à peu près 50 ans. Et on arrive donc euh, aujourd'hui. Mon, mon premier point, c'est euh, effectivement enfin. Euh, D'ailleurs, j'ai retrouvé dans, dans ma bibliothèque le, le rapport de Bréban, que tout le monde, je pense, connaît un peu, je pense que je le connais, qui a quand même été euh, là aussi euh, euh, très, très pionnier dans cette affaire, parce que euh, c'est vrai qu'on a, on a tendance à techniciser, je vois, cette, cette question. Je ne suis pas sûre que ce soit une vraie question technique et même juridique, c'est une question politique quand même. Euh, Bréban, euh, rapport en, au Conseil d'État en 1978. Euh, a pratiquement, je, je relisais ces textes, euh, pratiquement euh, tout est encore valable et notamment quelque chose qui m'a absolument intéressé c'est que déjà, il avait saisi l'idée qu'il y avait une différence euh, entre la vie privée et les données personnelles et ça, je, juste cette question là me paraît extrêmement intéressante nous sommes passés effectivement dans la société de l'information la vie privée, ça une, un article du code civil c'est euh, un élément de la charte européenne euh, c'est <rire> la convention 108 etc mais là on est dans le monde de l'information on est passé quand même de l'intimité aux données personnelles et ce qu'il disait euh, Guy Bréban, c'est que euh, la vie, les données personnelles c'est un sujet beaucoup plus large encore que la vie privée alors c'est quand même intéressant de le noter juste pour euh, un au deuxième point, donc. enfin et puis bravo Bravo pour toutes ces raisons. Je pense que c'est vraiment un texte dont on doit se saisir en tant que, en tant que citoyen euh, et pas seulement au niveau des, des, des communes entre, en se demandant euh, si vraiment, entre, en suspectant éventuellement que nos données euh, puissent être traitées. Moi, franchement, je vous dis, je ne crois pas que ce soit un texte euh, réellement qui soit adressé euh, aux collectivités locales. Savez-vous quand même ce texte la, la grande stratégie, le grand but de ce texte, c'est de viser... Les GAFAM. Et je crois que nous, on souffre tous ici, pas d'être fliqués euh, par euh, nos communes, on, est, euh, on souffre tous d'être euh, littéralement euh, piratés, euh, dépossédés de nos données... Euh, par euh, le marché. Ce n'est donc pas l'État qui est le principal visé, et c'est encore moins, je pense, les collectivités territoriales, ce sont effectivement, par ce texte, il y a une stratégie au niveau européen qui s'est mise en place, comment attaquer euh, vraiment ce scandale des, euh, de la euh, privatisation et de la marchandisation de nos données sans qu'on puisse rien y faire, et eh bien ce texte est quand même une réponse, on verra, parce qu'il y a beaucoup aussi, il faut critiquer ce texte. Ce texte n'est pas seulement un mode d'emploi, un guide pour, euh, pour les organisations publiques, c'est aussi, euh, finalement, est-ce qu'on va en rester là Moi, là, par exemple, il y a une question, et ça sera mon troisième point. Alors, demain, euh, euh, on, on a dit, euh, on va laisser une période de latence. Alors... Euh, Isabelle Falco-Pérotin enfin, a dit euh, il y a quelques jours, ne vous inquiétez pas, avant le 1er janvier 2019, il n'y aura pas de, euh, de contrôle de la CNIL. Bon, enfin, je pense que ce n'est pas vraiment la, la question. Euh, il y en aura, et moi je vais vous dire, j'espère qu'il y en aura. Parce que ce n'est pas un texte qui, là aussi, euh, doit, doivent être suivis à la lettre, comme des, des enfants, on applique des textes, c'est un, une opportunité. Je crois que ce texte est proactif. D'ailleurs, je vous en donne un exemple. Euh, une, une association que je connais bien, qui s'appelle la quadrature du Net, euh, vient actuellement de recueillir 10 000 signatures pour justement mettre en application ce texte. Pas au niveau de nos organisations, mais au niveau de la façon dont les citoyens vont pouvoir contrôler si effectivement il y a un changement depuis cette loi. Et ça, ça me paraît être le, le point fondamental les citoyens doivent être au courant maintenant qu'il y a un texte et qu'ils peuvent faire un recours, ce qu'on appelle les, les, les textes, les groupes action, enfin bon, de faire un, un recours collectif. Et justement, ce qui est euh, en vue par euh, la quadrature du net, c'est de recueillir actuellement le maximum, je vous dis, il y en a 10 000, euh, demandes de, de euh, citoyens qui vont essayer de voir s'ils si peuvent euh, avoir euh, une liste des données euh, qui sont traitées euh, par euh, les, différentes, euh, les différentes sociétés qui euh, travaillent sur le net, en marketing, etc. Donc ça, ça me paraît important. Ça me paraît important aussi du point de vue des, des, des collectivités locales, euh, pas seulement la compliance comme on dit en anglais, c'est-à-dire se conformer à, mais surtout prendre la loi comme un, un actif qu'on doit faire vivre. Tant qu'il n'y aura pas de jurisprudence à ce texte, ce texte, on ne saura pas comment il sera interprété. Donc en fait, on a intérêt à effectivement diffuser les collectivités, je pense que c'est d'elles, on attend ça, c'est euh, la mobilisation aussi pour essayer d'arrêter cette invasion de nos vies privées au niveau des de, de, de, de sociétés privées, essentiellement de marketing. Merci. On, le, le débat avance. On va malheureusement devoir conclure. Mais moi, je voudrais demander un mot à chacun sur, sur ce sujet-là, c'est-à-dire euh, les class action dont on vient de parler, les actions collectives. Ça peut mettre une institution au tapis. C'est-à-dire que euh, vous avez un euro de dommages et intérêts euh, à une, à une, pour une, une organisation, vous avez un million de gens qui le demandent. C'est un million à payer. Euh, donc c'est un sujet qui est un sujet qui peut être un peu chaud. Euh, Faut-il communiquer et gérer dans une organisation? Ce projet est communauté vis-à-vis -vis des usagers, par exemple, à l'approche des municipales. Faut-il le faire Faut-il pas le faire euh, C'est aussi un sujet de, de, de politique de ce point de vue-là et je voudrais juste avoir votre, votre point de vue tout à fait personnel en conclusion à chacun de ces... De, de ces... Euh, euh, oui, pas facile. <rire> euh, oui, oui, oui, Oui, je pense qu'il faut le faire. Euh, moi, ce qui me semble, c'est que... Euh, jusqu'à présent les collectivités ont vu ces sujets-là à, tra à travers l'informatique et, et pas assez à travers la dimension politique qu'ils qu portent et que euh, les agents et les élus doivent vraiment euh, se mettre à, à, à appréhender ces sujets-là dans leur dimension politique c'est pas technique euh, et c'est pas un problème d'intercommunalité d'une commune qui abandonnerait euh, sa compétence à une intercommunalité il, on, il faut que le personnel euh, public politique qui défend notre intérêt général euh, s'approprie ces sujets là et, et prenne des positions politiques je crois que finalement euh, Daniel Boursier a prononcé le, le mot clé de, de, cette, de cette journée c'est le mot politique je crois que ce mot là il est, euh, il est au cœur de la réflexion sur la transparence et euh, et la protection des données personnelles. Communiquer, oui, c'est pas seulement un choix, je crois que c'est une nécessité, ne serait-ce au moins pour, en tant qu'élu, euh, évoquer le sujet avec vos citoyens, avoir une démarche honnête sur l'engagement euh, du processus, certainement qu'on vous reprochera de ne pas aller assez vite, mais ayez au moins cette démarche de transparence d'honnêteté dans, euh, dans l'état d'avancement euh, de la réflexion, ça, ça ne vous sera pas reproché. Bon, je vais faire un, un, un vœu pieux, peut-être, c'est de réussir enfin la mutualisation euh, en fonction des têtes de réseau appropriées à vos territoires avec une démarche qualité. En faisant l'inventaire de vos données, en ayant cette démarche transverse au sein de vos services et des différentes structures, c'est là où vous allez être en capacité de gagner en performance et surtout en sécurité de votre système d'information dans lequel existent notamment les données à caractère personnel de vos agents et des administrés. Le mot de la fin, Daniel je, je conseillerais sinon de lire euh, ce qu'on appelle euh, les, les, les conditions générales d'utilisation vous savez les petits textes euh, que personne ne lit et que tout le monde tout le monde cliquait euh, très vite pour accéder je vous signale quand même que moi j'ai observé sur un certain nombre de sites actuellement que euh, théoriquement vous êtes libre ou pas euh, de cliquer ou pas cliquer sauf qu'à un moment donné si vous ne cliquez pas le, par exemple la demande à ah, vous êtes sur Facebook mais vous vous engagez enfin vous acceptez que vos données soient partagées par Instagram etc., à quelques collègues euh, de Facebook, et eh bien si vous cliquez non, vous n'avez pas accès à et, et, Oui, oui, d'accord, mais euh, je veux dire qu'on est vraiment dans, un, dans une situation où euh, on nous met euh, en face euh, une situation où on nous demande de choisir. Alors que déjà tout a été fait. Alors moi ce que je vous demande c'est vraiment de tenir compte du fait que maintenant vous allez pouvoir euh, exiger que euh, tout soit transparent, j'aime bien ce mot je pense, que, et que vous allez vous-même demander euh, ou refuser vous demander, en tout cas agir pour qu'on sache réellement quelles sont les données euh, qui sont utilisées et éventuellement comme vous le savez, maintenant, vous avez un droit de portabilité, c'est-à-dire que vous avez un portefeuille de données, et c'est un élément très intéressant de la loi, c'est-à-dire que vous pouvez changer d'opérateur, de fournisseur d'accès, etc. Donc, moi, mon seul, ma seule idée, clairement, c'est d'essayer de vous emparer de la loi, euh, soit par des formations, soit par, euh, je ne sais pas... De, euh, des cours, euh, je crois que les facs de droit doivent être extrêmement euh, euh, vigilantes, hein, euh, pas seulement euh, apprendre le droit administratif euh, euh, donc euh, l'arrêt la réparation et compagnie, mais euh, maintenant être vraiment euh, à la page voilà il y a je donne la parole à la salle Monsieur jaune était là avant, je suis désolé oui moi je suis sociologue et je voulais dire que nous avons, pour l'instant, en ce qui concerne l'ouverture des données publiques et le traitement des données personnelles, ce que nous avons évoqué, ce sont les données littérales. Mais ce n'est que le haut de l'iceberg. En dessous, vous avez la partie cachée, le code, souvent propriétaire, et qu'il faudrait transformer en open source. Et puis encore, plus caché encore, vous avez les algorithmes mathématiques et notamment qui interviennent dans les décisions financières, et qui interviennent aussi dans l'intelligence artificielle. Donc là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, la loi adresse ça en partie euh, très automatisé, mais alors là, on pourrait y passer... Parce qu'on a le reste de l'après-midi. Euh, justement... Alors justement, le, le règlement euh, sanctuarise, consacre plutôt le, la doctrine de l'ACNI en la matière, c'est le droit d'avoir un humain après la décision de l'algorithme. Vous savez que quand vous allez voir votre banquier pour un prêt, le, le, votre agent ne fait que remplir des champs blancs. Et l'algorithme de la maison mère vous donne la première réponse, oui ou non, pour le prêt. Et la deuxième réponse, c'est encore l'algorithme qui la donne, c'est le niveau du taux que vous allez avoir. Et enfin, vous pouvez discuter avec le banquier qui est en face de vous. Bon. Dernière, dernière intervention. Merci. Euh, ça non. Ouais. Ça, si, ça y est. Voilà. Euh, oui, alors effectivement, les facultés de droit d'abord s'intéressent au, au numérique et au droit appliqué au numérique. Euh, on, on connaît les... Les notions de smart contrat, on commence à, à appréhender en droit les blockchains, les algorithmes, etc. Donc, ça, il y a des, quand même des spécialistes de droit, et notamment en droit privé, pas seulement en droit public, euh, qui, euh, qui travaillent sur la question. Alors, il se trouve qu'à Dijon, c'est un petit cocorico, même si c'est peut-être celui d'un poussin pour le moment, euh, et non pas d'un coq, euh, euh, on est entré en, en, en relation à l'occasion de la création de, de, de Dijon Métropole en Smart City la transformation, euh, en, en relation avec Dijon Métropole, avec euh, le groupement d'entreprises qui participe à ONDIJON. Dijon, donc euh, je ne vais pas toutes les citer, mais euh, Bouygues notamment, en tête, en, en tête de file, et puis se sont agrégés euh, Enedis, Keolis, euh, enfin bref tous les acteurs euh, de, de, de Dijon Métropole euh, qui s'intéressent à un projet qu'on qu porte à la faculté de droit, et bon, je suis le porteur mais il y a des coporteurs avec moi, et qui est de, de, de, de créer donc une collaboration autour de, de deux axes un axe formation précisément axe formation d'un niveau de m2 master 2 donc bac plus 5 parce que on va précisément essayer et ça rejoint un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure de, de, de former euh, les cadres euh, ceux qui sont à la tête et aux responsabilités de sorte que par une sorte de, de ruissellement hiérarchique euh, les bonnes pratiques puissent, pu, pu, puissent se développer de manière cohérente disait la maire de vannes euh, un axe formation qui est pluridisciplinaire et là aussi, on a fait l'analyse que vous avez faite tout à l'heure, qui est de dire qu'il ne faut surtout pas laisser aux informaticiens, c'est-à-dire aux techniciens, on va dire, euh, le, le, le soin de, de gérer, même si c'est un terme que je déteste, mais de, de, de traiter de, de, de manière, on va dire, euh, régalienne euh, les données personnelles. Il faut que ce soit l'affaire de tous, l'affaire de tous, l'affaire des juristes bien sûr, mais l'affaire des sociologues, l'affaire des politistes, l'affaire la, la, la, des citoyens, etc. Euh, parce que ça intéresse, ça, ça, ça révolutionne à mon avis complètement, complètement les relations sociales. Et donc tout le monde participe euh, à la construction de ces relations sociales et au renouvellement de ces, ces relations sociales via les réseaux, via les données personnelles la circulation. Euh, Deuxième chose, il y a un axe recherche aussi, on pourra en parler en off, simplement, je disais petit poussin, on est en train de négocier la chaire d'entreprise avec l'ensemble des partenaires, la rédaction de la convention est en cours, elle sera soumise très bientôt à Dijon-Métropole, très bientôt également aux instances universitaires, aux différentes entreprises partenaires, et qui jouent, je crois, tout le même jeu, celui d'une politique citoyenne autour de la donnée. Voilà. On peut continuer D'autres interventions mais du moins, euh, ce qu'on est en train de se dire, parce qu'effectivement, on a avancé dans le temps parce qu'il était nécessaire de prendre le temps et qu'on ne se réunit pas pour expédier les, les interventions, euh, mon idée que je vous propose est qu'on continue en plénière plutôt que de se mettre en petits groupe, que les présidents des séances euh, ateliers qui étaient prévus nous, euh, fassent la, on fait une seconde table ronde que je me permettrai d'animer si ça vous convient. Qu'est-ce que vous en pensez Comme ça, on continue, euh, à moi, qui ai une... Euh, voilà, et, on, je vous, et en revanche, je m'engage à ce qu'on organise à Dijon ou autrement, euh, ou ailleurs, euh, des ateliers tout au long de l'année. De toute façon, c'est prévu, et on plus <coughs> travailler sur des sujets. Parce que je crois qu'en fait, ça mérite qu'on continue en plénière, mais c'est mon regard, mon écoute. Donc on peut continuer un petit moment sur ces questions-là, et je reprendrai le relais avec les, les nouveaux intervenants. C'est la chef. À vous. Alors, je veux... Je à faire un, un petit teasing sur l'atelier suivant, puisque euh, je m'occupe, qui est sur la participation citoyenne, euh, mais bon, donc on va intégrer ça à, à la plénière BIS. Moi, je suis Emma Gariani, je suis la responsable du développement de la MEDNUM, la coopérative des acteurs de la médiation numérique. Euh, et alors effectivement je, me, je voulais rebondir sur ce que vous disiez puis sur, sur ce qui a été dit, sur euh, le fait de ne pas laisser euh, aux experts euh, à la technocratie euh, et puis ce que vous disiez monsieur Mazon sur la question d'intégrer de, de, de, la dimension politique en fait euh, de ces politiques publiques qui, qui, sont, qui sont mises en place euh, or pour ne pas laisser euh, ces questions là aux, aux experts, euh, effectivement il y, y a plusieurs enjeux, il y a un enjeu de formation qui est absolument euh, énorme qui est un enjeu de formation des cadres, qui est un enjeu de formation et de sensibilisation des élus, et qui est un enjeu de sensibilisation et de formation de l'ensemble des citoyens. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que vous avez un grand nombre de citoyens qui sont en difficulté avec le numérique, qui ne savent pas ce que c'est qu'une donnée, quand bien même ils utilisent des applications comme Facebook, des logiciels de messagerie, et dont ils ne saisissent pas les tenants et aboutissants. Donc a fortiori, comment les faire participer sur ces questions de politique publique, de RGPD, etc. Donc ça, bon, on pourra en parler peut-être sur la, la seconde table ronde sur, sur les solutions. Mais aujourd'hui, en France, il y a des acteurs de la médiation numérique euh, qui sont des espaces publics numériques, qui sont des tiers-lieux, euh, qui euh, agissent justement pour qu'on parvienne à euh, augmenter le niveau général de culture numérique au sein de la population française. Parce que euh, c'est ce qui va permettre, in fine, même si ça va prendre du temps, euh, d'assurer l'acceptabilité sociale de ce processus de dématérialisation euh, qui est en cours euh, actuellement. Merci, Emma. Oui, monsieur. Ah, oui. Euh, Laurent Costi, je suis à la fois administrateur en tant que bénévole de, de l'APRI, l'Association pour la promotion et la défense des logiciels libres, et puis délégué fédéral aussi au niveau des MJC pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc très attentif aussi aux questions rurales et aux problématiques en milieu rural. Euh, je voulais appuyer effectivement la, la question de, de, de laisser le pouvoir au, aux techniciens et finalement ça rejoint bien la question des, des outils. Alors c'est bien que le RGPD ne se soit pas consacré à la question outils et, qu est, et, et que le RGPD ait mis en avant les outils. Ceci étant, euh, si on prend soin des données euh, qu'on nous confie, euh, à mon avis, le seul aboutissement c'est d'avoir des logiciels libres ou en tout cas avec code ouvert parce qu'à tout moment on pourra auditer ces logiciels et vérifier que ce qu'on nous dit par rapport à à l'utilisation des données et, et tout ce qu'on nous dit autour de la protection des données, euh est effectif quoi. Donc voilà, moi j'encourage en, les collectivités à aller vers ça, alors évidemment c'est des démarches longues, il euh, y a de la formation à faire, oui, ça coûte un peu d'argent en formation, vous y gagnerez sur le long terme par rapport au coût des licences qui sont euh, souvent très exorbitantes, euh, voilà, j'encourage vraiment les collectivités à, à s'orienter vers ce type de, de logique. Alors ça c'est un aspect qui est important dans le RGPD, c'est tout ce qu'on appelle, tout ce qui est de la négociation avec les fournisseurs de, de solutions, parce que vous allez très souvent être finalement qui est point lié avec une solution donnée de ressources humaines ou de choses comme ça et les fournisseurs vont parfois avoir tendance à vous demander de payer pour pouvoir se mettre en conformité. Donc, je ne sais pas si Nicolas a de, de moi à dire là-dessus. Alors oui, on a un, un, un mouvement assez dense hein, cette dernière semaine euh, et qui s'est enclenché quand même en, en fin d'année 2017, début, de début 2018, où euh, les responsables de traitement ont adressé euh, des courriers euh, et là, et, pour justement renforcer les clauses de sous-traitance, article 28 du RGPD. Et là, on voit le, le pragmatisme des anglo-saxons et pour ne pas dire des Américains, qui au lieu de vous envoyer un courrier recommandé, vous envoie un mail avec un formulaire PDF où il suffit de remplir les champs vides et après de signer électroniquement l'avenant. Et là, c'est vrai que sur le continent, on a quand même du retard sur ce pragmatisme pragmatisme, pardon, euh, américain en matière de, de mise en conformité. Donc, donc le message, c'est ne signez rien. Visez les conditions, ne signez rien. Yeah, si vous voulez, je vais, je vais vous remercier d'avoir euh, participé à ce débat, de continuer à participer depuis la salle, puisqu'on on va passer dans une formule atelier unique. <rire> euh, je vais proposer... Donc Laurent, tu peux rester avec nous, si tu veux, je, je t'en prie, euh, au titre de du travail de préparation que tu as fait d'abord, je t'en remercie sur l'ensemble de ce... et du, de, de, de l'ouvrage qui est en train d'affluer de, de, de, dans nos librairies <rire> pour les collectivités que tu as produit et tu pourras donc à ce titre-là reprendre la parole quand tu te retires. utile.